Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top montre 2021. Ça va être un top montre orienté santé sport. Oui, je vous avais présenté mon top Android et mon top iOS. Ces deux sélections de montres connectées étaient plus orientées smart que vraiment santé. Vous êtes même nombreux à avoir réagi que certaines montres n'étaient pas dans ce classement. Vous le savez, moi je catégorise les montres connectées en trois parties. Une partie smart, une partie santé et une partie sport. Pour moi, il faudrait donc un top pour chacune de ces utilisations. Si vous faites des Iron Man c'est pratiquement sûr qu'une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch 4 ne fera pas l'affaire. Il faudra plus s'orienter vers les montres connectées sport type cardio GPS. Quoi qu'il en soit aujourd'hui on va parler des montres connectées orientées santé et sport. Or montre cardio GPS c'est parti En numéro 5, on va encore parler bah, de la montre que je mets le plus souvent. C'est vrai qu'elle se retrouve dans beaucoup de mes tops, mais c'est que j'ai une affinité pour les montres hybrides, notamment les Wheezing's, depuis des années, des années. Ma première montre connectée était une Wheezing's. A l'époque, je ne faisais même pas de YouTube. C'est pour dire, les montres hybrides correspondent vraiment à ma façon de vivre. Après, vous le savez, dans ma routine montre, j'ai n'ai pas qu'une montre hybride pour aller faire du sport, j'utilise une montre plutôt cardio-GPS. Mais pour un suivi de santé précis et passif, sans avoir rechargé ma montre les jours j'ai toujours à mon poignet la scan watch oui encore la scan watch en numéro 5 c'est vraiment pour moi la montre qui a un suivi de santé très complet qui peut même lancer des calculs de cg qui aura un suivi de santé quotidien de sommeil vraiment au top en plus de ça l'application healthmate je vous le dis et je vous le redis permet vraiment d'avoir un écosystème de santé en fonction des différents produits de la marque mais elle vous permettra de vous motiver de vous booster et d'avoir des Beaucoup, beaucoup, beaucoup de traductions, de feedback pour mieux comprendre votre santé. C'est pour ça qu'en numéro 5, il y a la ScanWatch. La ScanWatch est disponible à partir de 279 euros dans le petit format. Or, ScanWatch Horizon, que je vous présenterai prochainement sur ma chaîne. Passons maintenant au numéro 4. En numéro 4, on va parler d'un petit duo Un duo de chez Fitbit La Fitbit Sense et la Fitbit Versa 3 Pourquoi Parce que les deux montres sont vraiment très proches Il y aura juste quelques fonctionnalités de plus sur la Fitbit Sense Mais au niveau du design, on est vraiment sur le même état d'esprit Au niveau de la précision, c'est aussi pratiquement la même chose Fitbit oriente vraiment sa gamme de montres connectées vers la santé Un gros bémol qui est arrivé l'année dernière Pour moi, c'est la partie premium de l'application Fitbit Où il faut payer un abonnement Pour moi, c'est vraiment une erreur de proposer ça alors que les montres sont quand même déjà relativement onéreuses. La Fitbit Sens disponible à 239,95€ en ce moment au lieu de 299,95€ avec les promotions etc. Et la Fitbit Versa 3 est disponible à 169,95€ au lieu de 229,95€. On aura une différence de 70 70€ entre les deux car la Fitbit Sens va intégrer un ECG et un capteur, le capteur EDA qui va mesurer l'activité électrodermique. C'est ce qui fait la différence de prix. Après vous allez avoir un suivi de santé complet, encore plus complet si vous achetez le premium, mais vous aurez vraiment une montre orientée santé sport aussi, qui vous permettra un suivi continu de la fréquence cardiaque, une gestion du stress, un suivi de la SPO2 un suivi de la température cutanée le suivi de la fréquence respiratoire bref, une panoplie d'éventails de fonctionnalités de santé, accompagnées de quelques fonctionnalités smart comme la musique les appels directement sur la montre les notifications de SMS et la possibilité de télécharger quelques applications tierces vous aurez aussi bien entendu la possibilité d'avoir Fitbit Pay grâce au NFC Et un assistant vocal sur la montre Ces montres ont une autonomie à peu près d'une semaine Et 5 à 6 jours max C'est donc parfait pour un suivi de santé En continu le jour et la nuit Passons au numéro 3 En numéro 3, je vais m'adresser aux détenteurs d'iPhone. On va parler de l'Apple Watch Series 7. Oui, la nouvelle Apple Watch qui a de quoi faire au niveau santé, même si globalement on est sur les mêmes fonctionnalités que l'année dernière. C'est pour ça qu'on est que au niveau 3. Cette montre n'aura pas d'autonomie, ce qui freine un petit peu sa montée dans le podium. Au-delà de ça, l'Apple Watch Series 7, au-delà de son design et sa grosse partie smart, elle aura un suivi de santé aussi assez précis ECG, SPO2, un cardiofréquence au top, un suivi d'activités quotidienne sympa et la possibilité aussi de télécharger des applications tierces de sport ou de suivi de santé pour avoir un meilleur suivi de sommeil que nous propose Apple. Ce qui me fait la mettre au-delà d'une Fitbit c'est sa partie aussi sécurité. Sécurité pour des personnes qui n'utilisent pas forcément une montre connectée. Oui vous pouvez mettre facilement une Apple Watch au poignet de votre grand-père, de quelqu'un qui n'est pas vraiment connecté car vous allez pouvoir l'allier à votre propre système, à votre propre téléphone, mettre une Apple Watch à un de vos enfants etc pour pouvoir suivre sa santé. C'est relativement positif pour les personnes âgées parce que il y aura une détection de chute, il y aura un suivi de santé cardiaque, vous allez pouvoir vraiment encadrer tout ce côté santé. Ce partage des profils de santé, cette création d'un écosystème familial, il n'y a vraiment que chez Apple que c'est autant abouti. C'est pour ça que l'Apple Watch Series 7 se retrouve numéro 3. L'Apple Watch Series 7 est disponible à partir de 429 euros, c'est quand même très cher. C'est parti pour le numéro 2 En numéro 2, bah la Samsung la Samsung Galaxy Watch 4 Oui, en numéro 2, ça va être à peu près pour les mêmes raisons que l'Apple Watch R7 Sauf que cette fois-ci, on a quelques améliorations et quelques nouvelles fonctionnalités Et surtout un prix voilà, plus sympa Dans tous les cas, l'Apple Watch, c'est si vous avez un iPhone Et la Galaxy, c'est si vous avez un Android La Galaxy Watch 4 va vous permettre un suivi de santé complet, précis Meilleur au niveau du sommeil intégré à l'application Samsung Health Voilà, l'application Samsung Health est vraiment au-delà de Apple elle vous permettra aussi d'avoir un ECG et un suivi de la tension si vous avez un mobile Samsung ou si vous suivez un de mes tutos pour l'avoir sur votre mobile Android. Au-delà de ça, on a une nouvelle fonctionnalité qui va mesurer, analyser votre composition corporelle. Cette nouveauté avec ce nouveau capteur permet aussi à la Galaxy Watch 4 pour moi d'être un poil au-dessus au niveau de suivi de santé que l'Apple Watch R7 car au moins Samsung essaye d'innover. Au-delà de ça, le prix c'est deux fois moins cher qu'une Apple Watch R7, c'est 200 euros. Mais vous allez aussi être dans la même configuration c'est-à-dire une autonomie ridicule, donc un suivi de santé qui est aussi limité. Si on se fierait au rapport suivi de santé autonomie, bah les Fitbit seraient au-dessus, seraient en deuxième position. Mais c'est vrai que dans la prise en main, dans le suivi au jour le jour, au moins il n'y a pas d'application premium sur l'Apple Watch ou sur la Galaxy Watch 4 et donc à peu près au même prix qu'une Fitbit Versa ou qu'une Fitbit Sense, je préférerais aller sur la Galaxy Watch 4. Passons maintenant au numéro 1. La numéro 1, c'est la montre incontestable Incontestable que j'ai testé cette année Que j'ai vraiment apprécié, c'est les montres Parce qu'il y a deux formats, un format grand, un format petit Oui, je parle bien entendu de la Garmin Venue 2 et de la Garmin venue 2S Elles n'étaient pas dans mon classement smart Parce que elles sont numéro 1 Dans ce classement santé, c'est les montres Par excellence, je vous avoue que maintenant Avec le recul, j'aurais dû les caler Troisième euh, à peu près dans le classement Des montres connectées sous Android et sous iOS Mais elles ne répondent pas forcément Aux mêmes problématiques qu'une personne qui va chercher la meilleure montre connectée pour Android. La marque Garmin est vraiment orientée sport, sport et santé. Cette Garmin venue 2 est vraiment l'équilibre parfait entre une montre connectée avec des fonctions smart de base voire de base avancée et la santé et le sport. Car le suivi de santé côté Garmin est très précis. Le suivi de sommeil est très bien et surtout l'application est complète de chez Complète. Et au niveau sport, cette Garmin venue de a presque tout. Il lui manquerait un suivi d'itinéraire mais on peut pratiquement tout faire. Créer des D Entraînement d intervalle. Voilà, c'est pour moi la montre parfaite, le l'équilibre parfait entre santé, sport et smart. C'est pour ça que je vous la recommande souvent lorsque vous me posez des questions sur le Discord. Si vous êtes intéressé par le sport, si vous êtes sportif et que vous aimez faire du sport, cette montre revient souvent. Mais voilà, pour la plupart des gens qui cherchent une montre connectée pour être connecté, elle ne fera pas l'affaire et surtout elle est assez chère. Avec les promotions et les réductions actuelles, la Garmin Venue 2 ou 2S est disponible à partir de 349 euros. Donc on est avec les promotions à 150 euros. De plus qu'une Watch 4. C'est pour ça qu'il faut vraiment vouloir cette thématique sportive en plus du côté smart et santé. Mais personnellement je trouve que c'est une montre qui m'a le plus impressionné cette année C'est un beau renouveau de la gamme Venue Dans tous les cas si vous voulez plus de précision sur une de ces montres Allez voir mes tests J'essaye de vous mettre les liens des tests en description Mais sinon vous tapez directement test Garmin Venue 2 C'est sûr que vous verrez ma tête sur une des miniatures Vous regardez mes tests vont être archi complets On est sur des montres connectées Vous savez que je vais dans les faits Je teste Je vous dis le négatif et le positif Donc n'hésitez pas à aller voir mes tests et à prendre vos décisions par rapport au test, là je synthétise je vous donne mon top je vous ferai pourquoi pas aussi un top montre cardio gps quand il y aura peut-être la phoenix 7 qui sortira on va voir en attendant vive info vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne